Comment tu vas Ça fait longtemps. Ça, bah bien. Ça, est y a en direct, ouais. Il y a Joe Biden là en direct avec moi. Ça, <rire> ça tu me dis quand on. Ouais, Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est à Strasbourg. À Strasbourg parce que c'est un grand jour. Madame Van der Leyen nous a fait son grand discours de l'État de l'Union, avec un focus bien particulier, la crise énergétique. En effet, sa volonté de cette présidente de la Commission européenne, c'est, oui, de réformer le marché de l'électricité et de découpler le prix de, du gaz, mais aussi, bah oui, de l'électricité. Avec ça, elle annonce, justement, des choses. Une taxe sur, notamment, elle le dit pas réellement, mais une taxe sur les profits, notamment des compagnies de l'électricité, avec un chiffre 140 milliards d'euros, dont on ne sait pas aujourd'hui comment seront redistribués aux ménages, ni euh, aux collectivités, parce que dans la crise énergétique, il ne faut pas oublier les collectivités. Aujourd'hui, les collectivités ont besoin d'un véritable bouclier énergétique. Nous sommes à Strasbourg, nous ne devons absolument pas oublier que les maires vont devoir faire des choix. Ces choix-là, on ne peut pas les laisser seuls. Choisir de couper l'électricité, notamment dans les piscines, pour des enfants ou euh, dans des cantines, ce n'est pas possible. Il est grand temps d'aider les collectivités justement à faire euh, justement cette volonté d'assurer des services publics, c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'au niveau européen, on pense aussi à un bouclier énergétique pour protéger les collectivités et donc les citoyens. Deuxième grand projet, elle annonce un plan hydrogène. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Puisqu'elle ajoute de l'hydrogène vert. Ça n'existe pas en France, puisque je rappelle que l'hydrogène, c'est 80%, 90% même, issu des énergies fossiles. Donc, on ne peut pas prendre des énergies fossiles pour pouvoir continuer, vu l'état de la planète, c'est la raison pour laquelle il faut penser dès à présent, à l'échelle de l'Union, de cette naissance de la communauté européenne de l'acier et du charbon et que le 21e siècle, c'est la communauté européenne des énergies renouvelables. Nous avons besoin réellement aujourd'hui d'un plan d'énergie renouvelable, de l'éolien, bien entendu, de faire en sorte que le vent, euh, le soleil, toutes ces propriétés qui nous sont gratuites aujourd'hui puissent être réinjectées sur des systèmes qui nous permettent, oui, de faire en sorte de lutter contre cette crise énergétique. Ce débat ne fait que commencer, on va avoir aussi besoin de vous, parce que justement, vos expériences de terrain, eh bien, il va falloir aussi nous les, euh, nous les dire pour qu'ici au niveau européen, on puisse avoir des réponses concrètes à votre solution. En tout cas, le discours de Mme Van Der Leyen, c'est beaucoup d'intentions, mais pas de résultats. Donc les résultats, il faut qu'on les gagne. On a véritablement une course contre la montre à gagner, celle du climat, mais aussi celle du pouvoir d'achat. Et je vous dis à très bientôt.